vous allez euh, bien aujourd'hui petit live improvisé parce que j'étais en train de réfléchir à un truc je dis que j'avais envie de vous le partager donc en gros c'est parti d'une petite galère euh, où je dois amener ma voiture au garage etc blabla il se trouve que euh, on devait me redéposer euh, pas très loin euh, du, du boulot enfin pas très loin on va dire à 15 minutes de bus donc il faut que je marche pour aller récupérer le bus, le tram euh, en plein soleil, plein cagnard pour euh, retourner au taf et euh, récupérer ma voiture pour aller à un rendez-vous. Sauf que je me rends compte que galère supplémentaire, j'ai pas de masque. Et parce que je sais pas ce que j'en ai fait. Donc, et ben, retourne dans l'autre sens alors que ça fait déjà 10 minutes que je marche pour retourner chez moi à pied et euh, voilà donc je me suis dit grosse galère et, et comment j'étais en train de réfléchir je me suis dit en fait comment je peux tourner toute la, tout ce qui est négatif en positif donc je me suis dit bon eh ben déjà euh, je, vais être, euh, je vais aller chercher la moto donc ça tombe bien moi qui ne devais pas prendre la moto il fait super beau je vais pouvoir prendre la moto euh, un petit boost après midi plutôt que de retourner au taf pour aller chercher la voiture donc chouette je prends la moto deuxième chose chouette je vais marcher un quart d'heure de plus donc ça va me faire eh ben euh, je sais pas moi quelques milliers de pas en plus, donc euh, pour aujourd'hui qui était, devait être une journée plutôt calme parce que je n'ai pas trop de coaching, eh ben je vais pouvoir marcher euh, 15-20 minutes de plus que prévu. Troisième chose, et eh ben il fait super beau, donc pendant cette, ce quart d'heure, 20 minutes, alors ouais, il fait chaud, mais je vais pouvoir bronzer un petit peu parce que je suis tout blanc. Et euh, dernier point positif, il se trouve que sur le trajet, il y a des petites griottes sauvages et que, ben, comme je n'ai pas mangé, eh bien, ça me permet de bouffer des petites grillades sauvages donc voilà comment passer d'un truc où on se dit ah c'est la galère et tout il m'arrive que des merdes à tourner tout ce qui vous arrive de négatif en positif en disant Bah finalement ça me permet de faire ça ça me permet de faire ça ça me permet de faire ça et en plus de ça donc il fait beau je marche je rajoute des pas je me bronze euh, je vais pouvoir prendre la moto et je vais être à l'heure à mon rendez-vous chose euh, relativement improbable donc voilà Tournez et essayez de tourner tout ce qui vous arrive de négatif en positif. Essayez de voir toujours qu'est-ce que ça vous amène finalement quand vous avez une petite galère. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus. Et surtout, ce truc en plus, en quoi c'est positif et ça vous met la super banane. Voilà, et eh bien écoute, partagez-moi vos idées. C'était ce petit live improvisé. Moi, j'ai continué à bouffer mes grignottes. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao.